Et hey, bonjour à tous et c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Friday Night Viking versus Uggy Woogie sur le jeu Poppy Playtime. Alors Poppy Playtime c'est un jeu d'horreur avec cette boue hein, qui est juste devant nous. Mais je le ferai pas le jeu normal parce que le jeu est payant et bah je pourrais pas euh, me l'acheter quoi. Et euh, puis voilà. <rire> puis c'est un jeu d'horreur donc je le ferai pas voilà, <rire> en moins que vous voulez me voir gueuler <rire> ça, ouais bon j'ai juste jeter le son du jeu. normalement j'ai fait une modification pour qu'on m'entende en parler hein. pas beaucoup parler parce que ah 3000, ouais je commence direct ici parce que regardez, il y a Let's ride, but Ah oui, il y a le Pratix euh, practice mode. Là, on peut pas mourir. Si je l'active, je vais On a le bot play. C'est à dire, c'est pas tout que tu joues et c'est le, tu joues tout seul, quoi. Oh Ah non, à la fin de, de la tue, je sais pas pourquoi. On va hein. c'était pas compliqué cette vidéo Je le sais bien, mais c'est un peu lié avant la je sais pas Regardez, non mais je mens pas hein. T'as 14 jours, je crois que c'était à 17 et tout Bon enfin bref, on va faire là pour aujourd'hui Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Elle est très courte cette vidéo mais en même temps une chanson qui dure 3 minutes la vidéo ça dure 5 minutes et euh, voilà <médicatrice> non, à faire tout ça regarder cette vidéo jusqu'au bout y'a une heure Si bientôt pour vous